Sur cette terre des hommes Ma route est pré-tracée Jésus-Christ, créateur des hommes Connaît ma destinée Le haut et le bas La cadence de ma marche Orgueil, ignorance, caractérisation Je J'étais à mon poste du devoir en train de faire ma pêche. J'ai rencontré cet homme Jésus, qui m'a dit, tu t'appelles Simon, fils de Jonas, viens, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Je savais que ma vie n'était pas correcte J'étais un homme d'affaires Mais un grand roublard. Je suis allé sur le Sycomore Pour voir cet homme Jésus, su sur ma route Il s'est arrêté Il a dit aujourd'hui, achète, Mais salut, entre dans ta maison Je suis son Entrez Jésus, j'ai Et ma foi Que je m'accroche à ta parole Pour toute ma vie Sur ma route Sur cette route rocailleuse Sur ma route Sur ce chemin sombre périlleux J'étais un religieux Vivant selon les crédeaux De ce monde mais j'ai entendu qu'au temps du soir la lumière apparaîtra Sur ma route, j'ai abandonné la dénomination Sur ma route, j'ai laissé la mondanité Sur ma route, je rencontrai le Seigneur Mieux donné.